J'ai commencé avec un livre qui m'avait l'air plutôt pas mal au premier abord. J'ai avalé un arc-en-ciel d'Erwan J. C'est l'histoire d'une adolescente euh, qui s'appelle Capucine, qui est franco-américaine, et qui est dans un euh, lycée de bourges, de riche, de euh, aussi, aux états unis Il va arriver une nouvelle élève et euh, elle va être attirée par elle, et elles vont sortir l'ensemble. Ça avait l'air pas trop mal. Mais en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses m'ont énervé. Dans ce roman, la bisexualité était extrêmement maltraitée, complètement invisibilisée, totalement inexistante. À titre d'exemple, en fait, euh, l'héroïne euh, cruche sur des garçons depuis des années. Clairement, elle aime la masculinité, elle aime les garçons. Et puis, euh, à partir du moment où elle sort avec cette fille, elle décide qu'elle n'est pas bisexuelle, qu'elle n'est même pas lesbienne d'ailleurs, ni pansexuelle, ni quoi que ce soit, mais qu'elle est Aydon euh, sexuelle, sachant que Aydon est le prénom de la meuf. Donc voilà, euh, tout son passé, euh, toutes ses attirances euh, n'existent plus. Et il y a d'autres problèmes dont je parlerai dans une vidéo dédiée, parce que ça m'a mis vraiment en colère et j'ai pas dit tout. A contrario, j'ai adoré Opération Pantalon de Kate Clark. Kate Clark, euh, j'en ai parlé dans ma vidéo sur A Kiss in the Dark. Opération Pantalon, c'est l'histoire d'un jeune garçon trans euh, qui rentre au collège et qui se voit imposer une jupe parce que soi-disant, il est une fille. Il est dans le placard, il en a parlé... À quasiment personne euh, et il va se battre pour avoir le droit de porter le pantalon au collège euh, sachant qu'il a euh, aussi deux mamans et qu'il ne sait pas comment faire son coming out et il a peur qu'on lui dise ah mais si t'es trans c'est parce que t'as deux mamans forcément blablabla. Bla bla. Un livre des 9 ans, absolument génial, je vais faire une vidéo dédiée mais je peux déjà vous dire que c'est top et que vous pouvez le lire et l'offrir. On passe au yaoi parce que euh, j'ai reçu ma box comme d'habitude je commence avec Love Story euh, qui est chez Taifu, c'est l'histoire de deux garçons qui sont au lycée et en fait il se trouve que l'un va se rendre compte que l'autre est gay et au début ça va lui paraître bizarre, tout ça parce qu'il a jamais rencontré de... qui que ce soit qui soit homo et puis bah finalement ils vont nouer une amitié et contrairement à ce qu'on pourrait penser pour le moment, en tout cas, euh, ça n'est pas de la romance. Enfin, C'est sur les amitiés masculines, en fait, tout simplement. Je vous le conseille. J'ai enchaîné avec le tome 5 et dernier de Mad Cinderella, euh, qui est la conclusion de cette romance entre ce garçon issu d'une classe populaire et ce garçon très riche et tout ça, tout ça. Très mignon. Ça reste dans la lignée des premiers tomes. Ensuite, je me suis jetée... Sur OB tome 1 et tome 2 de Atsumiko Nakamura, qui est la suite de Dukyusei, euh, tout ça, tout ça. J'avais fait une vidéo dédiée euh, à ces trois yaoi qui sont extrêmement poétiques, qui est très réaliste, tout ça, tout ça. Et en fait, il y a une suite. On retrouve donc les personnages qui étaient dans Duke Yusei et Sotsugusei, qui donc se sont rencontrés au lycée, ont commencé à sortir ensemble. Et là, ça se passe à la fac où euh, bah, ils sont séparés tous les deux et se voient euh, de temps en temps. On a leur romance. Qui continue et en même temps, en fait, on a l'histoire des professeurs homo qu'on a rencontrés dans les premiers tomes euh, et on a bah, leur histoire de vie un peu dans le passé, un petit peu dans le présent, etc. C'est toujours aussi bien, je le conseille toujours autant. Je pense qu'il faut quand même avoir lu les trois premiers tomes pour pouvoir enchaîner là-dessus, sinon on comprend pas bien quels sont les personnages et quels sont les liens entre eux. Si vous, vous attendiez une suite à Dokusei et Sotsugusei, allez-y, c'est top! How to keep me and how to shoulder de Shiaki uh, Kasai C'est des histoires d'étudiants, un hétéro qui veut euh, coucher avec un garçon pour voir ce que ça fait et qui veut voir ce que c'est que de se refaire prendre. Le mec homo ne veut pas trop, mais il finit par se laisser tenter une relation un petit peu abusive, je trouve, euh, voilà, il y a un peu du côté chantage, machin... Le mec qui insiste, qui insiste, qui insiste et qui insiste et qui finit par obtenir ce qu'il veut, bon... Par contre, j'ai beaucoup plus aimé Zian Yao, Daiui Monzen, Déjà parce que au dessin, c'était vraiment très très beau. C'est un truc un peu fantastique, fantasy, euh, bizarre, dans le sens où... C'est l'histoire d'un oiseau, un peu humanoïde, un peu type harpie, si vous voulez, et euh, il se trouve que cet oiseau est venimeux parce qu'il mange du poison et donc bah, qu'il est euh, empoisonné, quoi. Je veux dire, euh, s'il vous mord, vous crevez. Plus il a du poison dans son sang et plus ses plumes deviennent mêles, et donc ils sont élevés par les humains, parce que bien évidemment il y a des histoires de captivité, machin. Bon, C'est l'histoire d'une romance entre cet oiseau euh, qui est mortel et euh, son éleveur. Euh. Franchement, moi j'aime bien justement qu'il y a des histoires un peu totalement fantastiques qui changent vraiment avec des, des créatures humanoïdes, euh, où tu sens que c'est vraiment déconnecté de la réalité. Moi j'ai bien aimé, et puis en plus la couverture est très très jolie. Entends-tu le chant du soleil, tome 2, euh, à la poursuite du bonheur L'histoire en fait d'un garçon qui est malentendant, et qui, dans le tome 1, cherche quelqu'un pour lui prendre des notes en cours, tout simplement. Ça se passe à la fac. Bon, il y a une espèce de petite romance qui s'installe entre le preneur de notes et euh, du coup ce garçon. Et donc là c'est le tome 2, qui est étonnamment bien, je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait ajouter en fait à cette histoire. C'est sur les relations amoureuses et en fait il y a une, un troisième personnage qui intervient, qui est une jeune fille qui est elle aussi malentendante. Les deux se rencontrent et vont parler de leurs problématiques et qu'est-ce que c'est d'aller en cours machin, quand on entend mal, qu'on a besoin de quelqu'un pour prendre des notes, comment on fait pour apprendre le langage des signes, est-ce qu'on l'apprend ou pas, enfin... Bref, des tas de trucs comme ça, alors j'aimerais beaucoup avoir l'avis de personnes concernées par... Bah, qui sont soit malentendants, soit sourdes, parce que je me demande si c'est bien traité ou pas, en tout cas j'ai apprécié. Hangout Crisis c'est l'histoire de deux beaux gosses qui décident de coucher ensemble pour le fun et euh, ça leur plaît, donc euh, ils continuent, voilà. De mémoire il y a quand même un peu de forcing, hein. un peu de dopcon, voilà. Et pour terminer, The Dreamland, c'est l'histoire d'un jeune acteur porno qui débute dans le porno pour se faire de la thune parce qu'il a pas de sous, euh, parce qu'il a rompu avec sa copine et qu'il a plus d'appartement et euh, il se retrouve manipulé par un mec qui est euh, du coup producteur bah, baisse, quoi. Et encore une fois, euh, Dupcon, le consentement c'est pas, le... pas le sujet J'en ai terminé, j'espère que ça vous a donné une petite idée de quel était le contenu de tout ça. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai lus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, merci à ceux et celles qui le feront, merci à ceux et celles qui laisseront des commentaires, qui mettront un pouce bleu, qui partageront la vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et en attendant, portez-vous bien